Bienvenue dans cette présentation. Sur cette chaîne, nous parlons crypto, comment gagner des cryptos sur internet, une application Glim qui vous permet de gagner des cryptos chaque 12 heures. Vous allez vous connecter, vous allez retrouver le lien dans la description avec le code de parrainage pour vous inscrire sur Glim. Vous avez aussi la possibilité de gagner des cryptos en regardant des vidéos. Vous réclamez deux cryptos ou deux jetons Glim chaque 12 heures. Vous pouvez faire un rappel sur votre téléphone pour vous rappeler que chaque 12 heures vous devez vous connecter. Vous verrez en haut une vidéo l'autre Mobile. Vous allez cliquer dessus. Pour gagner des cryptos gratuits. L'administration de crypto Glim ne vous demandera pas les détails de votre compte. Le token Glim n'a pas encore été listé sur des échangeurs. Donc, vous ne pouvez pas échanger cette crypto pour le moment. Vous aurez la possibilité de trader vos cryptos accumulés ou gagnés sur l'application lorsque cette crypto sera listée sur les échangeurs. Vous ne pouvez pas aussi swapper la crypto Glim pour le moment. Vous ne pouvez pas aussi acheter et vendre la crypto Glim. Je suis en train de miner la crypto Glim. Join this Fantasy Channel to receive daily cryptocurrency news. Income opportunities and much more. You will love it. Vous allez vous abonner à leur chaîne et vous allez gagner des cryptos glim gratuits. Ici, nous avons le airdrop. Nous allons cliquer sur retour. Nous avons le wallet qui a été intégré. Vous aurez la possibilité de déposer des cryptos, de retirer des cryptos ou de convertir vos crypto-monnaies. C'est également un échangeur, mais aussi une plateforme de trading. C'est un projet qui est très intéressant pour gagner au maximum la crypto-monnaie. Vous allez retrouver votre lien de parrainage au niveau de référence avec le code de référence. Partagez votre lien sur les réseaux sociaux pour gagner plus de crypto. Vous gagnez aussi 10% de commission sur les frais de transaction pour les personnes que vous référez sur Claim Network. Ici, nous avons une vidéo additionnelle. Vous allez regarder des vidéos vous allez gagner des crypto. Un deuxième projet que je vais partager avec vous, Dot, est une application de minage que vous allez installer. Je suis en train de miner cette crypto. Vous allez cliquer sur miner. Si vous voulez comprendre le détail du projet, vous avez le papier blanc à ce niveau. Est-ce qu'il y a une différence entre le réseau Dot Chain? Et les réseaux existants vous avez la réponse à ce niveau when user can trade dot and le trading sera disponible après la migration complète si vous avez aimé cette présentation je vous invite à vous abonner à cette chaîne